bonjour bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue bah, pour cette euh, troisième séance euh, de, de gym douce euh, les lundis matins avec été indien euh, en tout cas on vous on vous remercie d'être euh, d'être présent euh, parmi nous parce que bah, on a connu pas mal de soucis techniques donc euh, si vous êtes là c'est que vous êtes super motivé ça ça fait plaisir euh, et on vous on vous remercie de nouveau donc aujourd'hui, la séance se déroule avec Maud. Je vous ai envoyé un petit mail en fin de semaine dernière pour ceux qui étaient déjà inscrits. Donc Maud qui travaille chez nous, qui est enseignante en activité physique adaptée depuis un certain nombre d'années. On n'a pas le droit de le... Elle est encore jeune, mais on n'a pas le droit de le dire. Et donc Maud qui remplace aujourd'hui Sophie qui ne pouvait pas pour cette séance aujourd'hui. Euh, donc un programme un peu un peu différent euh, les contenus vous allez voir va être un peu différent euh, et, euh, et maude a trouvé une super idée euh, j'espère qu'il vous qui vous fera plaisir c'est de, de travailler les muscles du rire vous allez voir il y en a pas mal euh, et l'idée c'est de manière un peu un peu ludique aussi hein. c'est de, de pouvoir vous faire travailler euh, pas mal de parties du corps qui interviennent dans, dans, le, dans le rire. Donc euh, voilà, c'est le, le programme aujourd'hui. Ça, ça va durer maximum une heure, hein, comme vous avez l'habitude. N'hésitez pas, comme vous le faites déjà, Monique, Muriel, Nathalie, Françoise, Régine, à euh, bah, intervenir dans le chat, euh, comme vous avez l'habitude maintenant. Euh, ça, ça permettra de réagir avec, avec Maud. Et moi, je resterai connecté aussi pour... Euh, pour, euh, bah, pour interagir avec vous. Euh, on espère évidemment qu'il y aura moins de soucis techniques. De notre côté, on a, on a vraiment fait le nécessaire. On a testé plusieurs fois nos connexions. On a des très très bonnes connexions là. Donc euh, ça devrait fonctionner euh, aujourd'hui. On espère pour vous que ce sera le, ce sera le cas également. Euh, quelques points de sécurité, euh, comme vous avez l'habitude également. Euh, le premier point, c'est de, bah, de ne pas aller au-delà de vos capacités. Hein. Si à un moment, vous sentez que c'est trop difficile sur le plan musculaire ou sur le plan du souffle, n'allez pas trop loin, faites une pause hein, et puis vous pouvez nous le mettre dans le chat pour qu'on puisse adapter avec Maude. Euh, donc, n'allez pas jusqu'à la douleur ou un essoufflement trop fort. Euh, gardez aussi, si possible, un téléphone portable près de vous. Si vraiment il y a, y a besoin de, de contacter un proche, on ne sait jamais. Ah, Françoise qui dit que l'image est beaucoup plus stable et plus nette. Ah ben, c'est Effectivement, on, on l'a vu aussi. C'est plutôt, euh, plutôt un bon, un bon début. Euh, prenez aussi une bouteille d'eau à côté de vous pour vous hydrater régulièrement. Maud vous proposera euh, à plusieurs moments de, de faire une pause et de vous hydrater. Faites attention aussi à la température de la pièce pour pas qu'il fasse trop chaud. Si c'est le cas, ouvrez un peu la fenêtre. Euh, la température du corps a tendance à monter pendant une séance, et donc euh, il ne faut pas que, que la température de la pièce soit également trop chaude. Et puis, euh, et puis voilà pour les, les points les plus les plus importants. Eh bien écoutez, on va, on va commencer, il est 11h02, euh, Monique, je vous vois et vous entends, ouf, bah oui, euh, c'est effectivement la qualité d'image est, est beaucoup mieux, euh, Maude a une qualité de réseau, c'est presque le, la NASA chez elle, euh, elle a une super, une super qualité de réseau, donc ça, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Euh, alors, sur le plan technique, je vous en avais parlé un peu la dernière fois, si vraiment vous avez des soucis, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur le petit point d'interrogation avec le bouton « Aide ». Et quand vous cliquez dessus, vous verrez que vous pourrez rafraîchir votre page, voire tester votre son ou votre réseau. Donc ça, euh, si à un moment, ça, vous avez euh, l'image qui est trop assurée ou qui se coupe, euh, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour rafraîchir la page, ça peut, ça peut aider à bien relancer. Euh, et pour finir, alors je vous l'avais mis en mail aussi, hein, vous avez peut-être l'habitude maintenant, fermez bien vos autres logiciels ou vos autres pages internet, ça peut consommer un petit peu de réseau. Euh, et aussi, euh, faites en sorte que vous soyez seul sur votre réseau, euh, le réseau de votre foyer, si vous avez un mari. Euh, euh, ou, ou des enfants, petits-enfants qui sont chez vous actuellement, il vaut, il vaut mieux qu'ils ne soient pas sur, euh, sur le réseau. Ils peuvent venir faire la séance avec vous. Ils peuvent faire la séance avec vous, effectivement. Euh, et puis, euh, si vous pouvez être branché sur votre réseau par un câble plutôt que par le Wi-Fi, euh, nous, on a fait des tests, ça augmente aussi euh, considérablement le réseau entre x2 et x3 la vitesse, hein. donc ça, ça peut être important, si vous avez besoin d'informations là-dessus, euh, on pourra vous aider, on n'est pas informaticien, mais comme on y travaille beaucoup, euh, on pourra vous montrer le type de câble qu'il faut, euh, et, et voir peut-être des adaptateurs pour mettre sur votre votre ordinateur ou votre tablette, mais voilà, c'est en ce moment, comme on fait beaucoup de, de visio, nous tous, et vous aussi certainement, euh, ben, c'est plus confortable avec un branchement. Voilà, bah, écoute Maude, c'est à toi de, de jouer, je te, je te les laisse, hein, euh, et puis euh, comme d'habitude, je vous dis euh, à tout à l'heure pour la fin, et moi je reste connecté en cas de besoin. A okay, tout tu... à l'heure, salut Maud, à toi. Merci Benjamin, alors bien bonjour, bienvenue à tous, alors aujourd'hui on va faire une séance un petit peu particulière, il euh, n'y aura pas de musique parce que j'ai une super connexion, mais je ne suis pas équipée pour. Donc, j'ai décidé ben, de, de changer un petit peu euh, le thème de la séance. Donc, on va travailler autour des muscles du rire. C'était quelque chose d'un peu léger pour commencer la semaine. Il y a du soleil. Ça fait du bien. Je vais vous solliciter un petit peu. J'ai préparé une petite fiche avec quelques petites blagues. Là, ça sera aussi un peu le, le thème de la séance. Euh, si jamais vous avez des blagues, n'hésitez pas à les mettre dans le chat euh, au moment où on sera en train de boire un coup ou autre entre les exercices. Ça permettra voilà, de, de faire rire un petit peu tout le monde. Euh, moi, j'avais fait quelques petites recherches voilà, déjà à la base pour vous dire que rien que pour le sourire, il y a 17 muscles qui entrent en jeu. Et pour le rire, il y en a 130 principaux et 400 petits muscles avec tous les petits muscles de la face. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir tous les travailler. Donc, Benjamin, dans le mail qu'il vous a fait, vous avez dit, voilà, on travaille surtout autour des abdos. Mais en fait, quand on rit, on travaille avec tout le corps. Donc, voilà, ça va être une séance. Oui, on travaillera autour des abdos, mais on va commencer avec, avec tout le corps. Ce que je vous propose, avant tout, c'est de faire un petit échauffement. Voilà, il est 11h, on s'est déjà tous mis un petit peu en route, mais on va faire un échauffement quand même pour solliciter son corps. Alors, un petit échauffement tout simple, comme vous avez dû en faire avec Sophie ou avec d'autres enseignants vous voyez sur nos vidéos, on va commencer par le haut du corps, on commence par la tête et on va dire oui. On le fait six, six fois, huit fois. Et on cherche un petit peu plus en amplitude à chaque fois. Quand on a dit oui, on va dire non tout doucement, un petit peu à droite à gauche et on cherche en amplitude on ne se fait pas mal on va pas au maximum là où ça tire on cherche juste voilà aller un petit peu plus loin à chaque fois on va faire quelques petits ronds avec la tête des tout petits dans un sens et dans l'autre sens Voilà, on va mobiliser un petit peu les épaules. On va faire ce petit geste quand on remonte les épaules, en comme quand on dit « je ne sais pas »,« je ne sais pas ». Allez, on le fait dix fois. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et là, on commence à faire rouler des petits cercles en arrière avec les épaules, avec ce petit geste en avant. Et on peut faire des petits cercles. Voilà, on n'est pas obligé de faire les grands cercles qui demandent d'aller chercher très très loin en amplitude, juste les petits cercles, dans un sens, dans l'autre. Voilà. On va échauffer la petite région qui se trouve autour du bassin. Alors, dans un premier temps, et c'est un exercice sur lequel on reviendra, on va sortir les fesses derrière. On essaie de ne pas trop cambrer le dos et on va remonter. Quand on remonte, on va mettre le bassin en avant, serrer les fesses, serrer les abdos et mettre les épaules vers l'arrière. On se penche en avant, on étouffe la yada et on remonte, on serre tout. Les fesses, les abdos, les épaules vers l'arrière. On le fait cinq fois. Alors on serre bien les fesses, les abdos, les épaules. Voilà, super. On va faire les hanches. Un tout petit peu à droite et à gauche. Avant de pouvoir faire des petits cercles. Toujours pareil, on commence petit. Et dans l'autre sens. Ok. Un petit peu les genoux. Pour les genoux, on va venir faire du toucheuse. Et on se redresse. Si on a besoin, parce qu'on manque d'équilibre, on peut se servir de la chaise, on peut se tenir une main de main, on baisse et on descend. On le fait cinq ou six fois. Voilà. Si on a besoin pour la suite, on peut faire les genoux. On fait des petits cercles. On peut aussi adapter pour mobiliser les genoux en faisant plier les jambes je vous montre plusieurs exercices ça permet à tout le monde de le faire avec ce que vous avez à portée de main et on va bouger un petit peu les chevilles en ce tenant, on peut le faire debout on peut le faire aussi assis n'hésitez pas c'est pas parce qu'on est assis qu'on ne fait pas l'exercice hein. ça peut permettre aussi de, de s'économiser un petit peu pour après voilà, et on a oublié de faire un petit peu les poignées. Alors, soit on tourne, soit on fait la vague. Niveau coordination, ça fait travailler aussi. OK, c'est un petit échauffement pour se mettre dans le rythme. Et je vais commencer, du coup, par vous faire une petite blague, hein, histoire d'être histoire dans le thème. Euh, Est-ce que vous savez ce que fait une vache avec les yeux fermés alors, allez-y, est-ce qu'il y en a qui vont me répondre dans le chat Je ne vois personne écrire. Me, non, elle fait pas me. Elle fait du les concentrer Voilà, c'est ma première blague. Je ne fais pas de stand-up hein, j'essaye de, de faire ma petite séance. Alors, on, on dit ça en rigolant, mais au niveau des muscles qui interviennent dans le rire, on en a beaucoup au niveau de la face, mais surtout, ça commence ben voilà, au niveau des cervicales et des épaules. Donc, c'est ce qu'on va mobiliser en premier. Alors, pour ce premier exercice, euh, on va faire une rotation des épaules. On va mettre les mains face vers devant et on va faire tourner vers derrière. Donc on met les mains. Je me rapproche, je me mets un peu comme ça devant. On les a comme ça. Voilà, on accueille la lumière et on fait une rotation. On les met vers derrière. Donc, devant, derrière. C'est un exercice qu'on va faire trois fois, dix 10, 10, 10 répétitions. Donc je vais reculer un petit peu et je vais. Je suis bientôt à splendide. D'accord. Pre... Gadelmale, ça me fait plaisir. Alors, pour cette première, du coup, on est parti. On le fait 10 fois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on peut les faire bouger tout doucement. C'est un exercice qu'on peut faire assis mais comme ce n'est pas trop trop violent. Voilà, mais n'hésitez pas hein, si euh, vous avez des soucis ou que vous sentez que ça va être une longue une longue séance, c'est un exercice qu'on peut faire assis. D'ailleurs, quasiment tous les exercices que je vais vous proposer peuvent se faire assis. On est reparti pour une deuxième fois 10. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me rapproche, je vois que ça a écrit dans le chat. <rire> ok. Vous irez lire. Ben, Benjamin agrémente la discussion de, de petites blagues. Et on est parti pour une troisième fois. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire un petit exercice aussi au niveau des muscles cervicaux. Je lis la petite blague de Benjamin. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs parce qu'ils n'ont qu'un père Alors, moi j'en avais une aussi sur une autre région. Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile de conduire dans le Nord Je laisse Benjamin répondre au moins s'il si est, est proche de son ordinateur. Pendant qu'il répond, je vous ai... C'est ça, parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Spécial dédicace, s'il y a des gens du Nord Pas-de-Calais, c'était pour vous. Alors, un petit exercice avec les cervicales. On peut le faire debout, on peut le faire assis, je me rapproche juste pour bien vous le montrer. On redresse son dos le plus possible et on va aller avancer, on va le faire deux fois 15. On va venir avancer la tête le plus possible. Vous allez sentir, là, ça va travailler derrière dans les cervicales. Donc, je vous le montre proche et j'irai m'éloigner après. Donc, voilà. On garde le dos droit, ça part des épaules et on avance le plus possible. On avance le montant. OK. On va le faire deux fois 15. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, on peut se tenir a si besoin. 11, 12, 13, 14, 15. Souvent les muscles, ça travaille quand on rigole fort, on le sent, on les voit se contracter, cela travaille fort. Allez, on est reparti, 2 fois 15. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin, la chaise à côté. 1, 2 trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, ok super si vous avez besoin de boire un coup allez-y buvez un coup Alors on commence tout doucement à faire travailler euh, là on va faire un petit exercice donc il va mobiliser et les cervicales et les épaules et on va commencer à aller vers les coudes parce que les muscles intercostaux travaillent beaucoup dans, dans le rire donc voilà je vous laisse 2-3 secondes pour boire un coup je vais le faire aussi et on enchaîne par la suite est-ce que je vous lis une petite blague Je vais vous lire une petite blague. N'hésitez pas, hein, si vous êtes près de votre ordinateur et que vous voulez nous en partager une, allez-y sur ces petits moments là où on prend 30 secondes pour, euh, pour boire et échanger. Justement, en parlant de boire, est-ce que vous savez pourquoi les bouteilles de bière coulent On était sur les blagues des, des, des départements tout à l'heure, des régions eh bien, les bouteilles de bière, elles coulent parce qu'elles savent pas nacher. Voilà. <rire> Moi, ça me fait rire. C'est le genre d'humour qui me fait rire. J'espère que vous aussi, vous, vous comment ça vous a fait sourire. Alors, la petite exercice qu'on peut faire assis et qu'on peut faire debout. On va faire un peu semblant de faire de la boxe et on va accentuer ce mouvement quand on va aller à droite ou quand on va aller à gauche. Je me recule. En le faisant debout, voilà ce que ça donne. Et je vais vous donner trois niveaux niveaux euh, possibles. On est tout simple, le, le premier niveau, tout facile. On, pose ses, on pose, ses, pose ses fesses, on pose ses jambes bien par terre, on redresse, on a le dos droit. On monte de profil, on a le dos droit et on va venir faire ce mouvement de boxe, mais on va vraiment tourner tout le corps. Alors, on va chercher à l'opposé de son bras. Deux, trois. On va faire 3 fois 10, 4. la partie facile, c'est le, le premier level. On peut faire aussi comme le VEL, on peut le faire debout. On pense à bien être, à bien être dressé. Et on va tourner. 1, 2, 3, Trois fois 10 aussi. Et là, ben, si on est en super forme et qu'on se sent bien ce lundi matin, on peut le faire en montant aussi la jambe. On n'est pas obligé de décoller les pieds, mais on peut faire intervenir la jambe. Ok J'ai vu qu'il y a des petits messages. Non, il n'y en a pas. Personne ne de blague à raconter. Je suis un peu déçue, là. Je suis un petit peu déçue. J'ai sorti mes, mes super petits coussins qui rigolent. Euh, voilà. Alors, on y va pour cet exercice. 3 fois 10, on prendra 20 secondes de récupération entre chèques. Donc, on est parti sur 10. Moi, je fais, je fais le level, le troisième level. Mais il n'y a pas, comme disait Benjamin, on va vraiment à son rythme. On peut le faire assis, on peut le faire debout tout simple ou debout en mettant les jambes. Allez, on est parti. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je vais les, les, les quelques secondes de récupération, je compte dans ma tête, hein, je vous en fais grâce de, de ce décompte. Allez, on se remet en place. On est reparti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est assez facile, mais vous allez voir qu'en en, en enchaînant tous ces exercices, on aura bien travaillé à la fin. On aura bien travaillé à la fin. Vous êtes prêts On se remet en place. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, super. On va enchaîner après maintenant les trois exercices qu'on a fait. Oui, est-ce que tout le monde va bien Du coup, on n'a pas de retour. Mettez-nous des pouces, dites-nous quelque chose. Ah, Muriel est en train d'écrire. Allez, je vous laisse 2-3 minutes. Ok, super, Régine. Dites-moi si je suis drôle aussi. <rire> Ouais, tu peux faire les exercices assis, Benjamin. Il hein, n'y a pas de souci. Je suis sûre que ton coach en sera ravi. Ok. Alors, du coup, on va enchaîner les trois premiers exercices qu'on va faire. On va commencer par la tête. Après, les, épaules, les mouvements d'épaules et la boxe. Alors, ce que ça donne, on le fait deux fois dix. On fait tête en avant, les épaules. Donc, tête en avant, vous voyez, j'avance la tête, je fais les épaules et je boxe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde l'enchaînement de trois? Alors, si vous vous couragez, je vous refais une petite blague. Alors, euh, est-ce que vous savez pourquoi le lapin est bleu? Allez, je vous laisse répondre. <rire> Le lapin est bleu parce qu'on parce qu l'a peint. Voilà, voilà. C'était une blague de mes enfants, celle-là. Je la trouve très mignonne. Allez, on est parti. On enchaîne du coup les trois. On fait deux fois. Deux fois dix ou deux fois quinze Je vais dire. allez deux fois quinze. On est parti. En avant. Les bras. La boxe. Allez, je vois que tout le monde répond. Remettez-vous en place Ok. Allez, en avant. Les bras. On boxe. Tête en avant. La rotation des épaules. On boxe. Allez, ça fait deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez, six. Si je fais un peu vite, allez à votre rythme. Hein. Sept. Huit. Neuf. 10, allez, on tient bon. 11, 12, 13, 14 et un dernier. Allez, 15, ok. Alors là, je viens lire le petit message. <rire> Benjamin est assis, mais il fait quand même vivre la séance. Il nous met des petites blagues. Okay, on est reparti pour 15. Là, c'est la partie facile. Après, on va commencer à faire monter la température corporelle. Allez, je suis à 2. Je suis à 3. Accélère un petit peu. Je suis à 4. 5. 6. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. 12, 13, 14, et un dernier avant d'attaquer la zone autour des abdos. Et 15, ok, on boit un petit coup. <rire> Je pense que Benjamin est sur le, sur le site de Rire et chansons. Allez, c'est important de s'hydrater, hein. c'est important de rire, c'est aussi important de, de s'hydrater. Donc là, du coup, voilà, on parlait dans le descriptif des abdos, on va y venir, et puis on va faire aussi augmenter un petit peu cette température corporelle. Euh, je vais vous proposer, donc, comme avant, trois types d'exercices qu'on pourra enchaîner après. Et là, ça va être un petit peu plus, un petit peu plus sportif. Alors... Si jamais il y en a qui ont des blagues, hein, allez-y pendant que j'explique je, je, toujours une fois les exercices. Je les montre et puis après, je les, je les refais. Le premier qu'on va faire, ça va être une sorte d'abdos croisés euh, debout. On va apprendre à faire des abdos en étant debout. D'accord. Après, euh, Monique, c'était peut-être pas lié à la musique, c'était peut-être lié à la connexion aussi. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais j'ai fait des séances avec Sophie où on entendait très bien avec la musique aussi, donc ça, ça peut dépendre. Ok, premier exercice. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire assis, mais c'est plus efficace debout. On va faire un peu comme si on faisait des abdos croisés. On va venir descendre et faire comme si on attrapait quelque chose par terre. S'il y en a qui veulent le faire avec leur bouteille d'eau ou leur gourde, par exemple, c'est possible aussi, hein. En général, ce n'est pas lourd, c'est un lit un litre 5. On descend et on vient chercher. Alors, on n'oublie pas quand on remonte, et tout à l'heure, je l'ai dit à l'échauffement, moi, je le ferai sans la bouteille parce que c'est tout aussi efficace. On n'oublie pas de, quand on remonte, serrer les fesses, serrer les abdos. Et on remet les épaules derrière, justement, pour ne pas trop cambrer derrière et pour avoir le dos droit. Donc, on se baisse. On se baisse en pliant un petit peu les genoux. Super important pour son dos. On va en bas et on fait comme si on remontait quelque chose. On fait ce, ce mouvement de traction. Vous allez voir, là, ça, ça va travailler dans les muscles intercostaux. Un des plus gros muscles dans les 130 qui travaillent pour, pour le rire. Donc, d'un côté, et on remonte. On serre les fesses, les abdos, les épaules en arrière. Et celui-là, on va le faire... 2 fois 15. Et c'est là que ça va accélérer un petit peu notre rythme cardiaque aussi. Est-ce que vous êtes par partis Est-ce qu'on est prêts Pardon Et alors si on est prêt, on est parti. On va en bas et on va remonter quelque chose. 1, 2. On va le faire 16 parce que sinon, ce n'est pas un moment de paire. 3. 4. On sort les fesses, les abdos, les, les, les dos. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, fesses abdos, hein, 12, 13, 14, 15 et 16. Je n'ai pas montré depuis la chaise, allez-y récupérer mais depuis la chaise, on se penche. Et on remonte et on serre, on monte aussi. Donc, du coup, les épaules vers derrière, on serre les fesses, et les, les, les abdos et les fesses. Il est faisable comme ça aussi. Ok, buvez un coup. Enfin, non, pas buvez un coup, récupérez un petit peu. <rire> la petite blague de Benjamin, comment appelle-t-on un hamster dans l'espace Un hamstéroïde. Voilà, j'en ai une après. Je la ferai après cet exercice-là dans, dans le même style. On est reparti. Donc, ou assis ou debout. Si jamais 15, c enfin 16, c'est trop, vous pouvez vous arrêter à 10. Mais pour bon, l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air d'elle. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'espère que ça va toujours. Je vous laisse récupérer. Je mets en place l'exercice suivant. Cette fois, tout le monde peut le faire sur la chaise. Il n'y a pas de souci. Je vous le montre d'ailleurs depuis la chaise. On va faire toujours travailler les abdos et les intercostaux. Au lieu d'aller chercher devant, on va carrément aller chercher sur le côté. Donc quand on est sur la chaise, on fait semblant de ramasser, on remonte et c'est toujours pareil les fesses, les abdos, le dos. Je vous montre de profil aussi. C'est plus criant. Quand on va se pencher pour aller chercher, on va avoir le dos en avant. Et ce que je veux, c'est qu'on vienne remonter à chaque fois. Et on remonte à chaque fois. Là on lui travaille aussi les abdos et tous les muscles dorsaux. Okay. Debout, celui-là, donne. Ça aussi. Donc on a cherché devant là tout à l'heure. Là on va chercher vraiment sur son côté. Un, deux. Et là, les fesses, les abdos, le dos. Sur le côté, les fesses, les abdos, le dos. Deux fois 16 aussi. Je le ferai une fois debout, une fois assis. Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce qu'il y a des nouvelles don... blagues <rire> Je vous laisse lire, je vous laisse lire. C'est très drôle quand on, quand on le lit soi-même. Donc, allez, on est parti sur les côtés. Allez, 16 fois, ça fait 8 fois de chaque côté. Allez, 1. Et on remonte à chaque fois, on serre tout ça. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, on serre à chaque fois les fesses, les abdos, le dos. Hein. 15. Et 16. OK. On relâche. Une petite dizaine de secondes entre chaque. Ça me permet, moi, de venir regarder ce qui est écrit. Le retour du Jedi, euh, Benjamin. Qui sait ce que ça fait quand on lance une gousse d'ail contre un mur C'est le retour du Jedi. Spécial pour les fans de Star Wars. <rire> Allez, on est parti. C'est bien je vous assis pour vous encourager aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire.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 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, petite pause, on peut boire un coup si on veut. Là, vous dites, oui, les exercices, ils sont faciles. Vous allez voir, quand on va enchaîner les trois après, ça va, ça va, être, ça va être différent. Donc, j'avais une petite blague tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que faisaient les dinosaures quand ils n'étaient pas d'accord, quand ils n'arrivaient pas à se décider Ils faisaient un tirage aux sort. <rire> Alors, qui est en train de nous au Elle est, elle est union. Alors là, on va enchaîner avec un exercice qu'on peut faire pareil. Ce que je vous propose souvent avec ou sans la chaise, c'est euh, l'équivalent du test debout assis qu'on peut faire dans nos programmes. Je n'ai pas vu s'il y avait quelqu'un qui avait fait un programme avec moi dedans, mais ça va être assez simple. Ce que je vais ajouter pour pouvoir travailler toujours dans les abdos, c'est qu'on va monter la jambe un petit peu. Je vous montre. <rire> Je voulais faire une blague aussi avec ma chaise, mais je ne pouvais pas la faire. Est-ce que vous connaissez la blague de la chaise Elle est pliante. Voilà. <rire> bon, pour le stand-up, pourquoi -ce pas un hein C'est tout un métier, ce n'est pas le mien. Donc, alors, ce, ce petit exercice qu'on fait avec ou sans la chaise, on va descendre comme si on allait s'asseoir. Ça, c'est facile. On peut le faire avec la chaise, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais quand on remonte, on va lever le genou. Alors, soit en fonction de son équilibre, soit on lève droit, soit on vient jusqu'à croiser avec le coude. Chacun adapte. Si vous sentez que même lever le genou, ce n'est pas possible, on lève juste le pied. Okay Donc, on est assis, on se lève. Si on arrive à lever le pied, on lève le pied. Si on arrive à lever complètement le genou, on lève le genou. Et si on a un super équilibre, on vient croiser. Ok, je vois que ça défile là sur les, sur les blagues. Oh là, voilà. <rire> oui, les, les, 40, les 40 bars, c'est rigolo. Et oui, effectivement, si la thématique vous plaît, faites-le faites remonter. C'est quelque chose qu'on pourra faire où on trouvera aussi d'autres blagues. Ça nous permet aussi de rigoler quand on les cherche, hein, parce qu'on les partage euh, un petit peu. Hein. Ah, bon. donc on est parti. Je vous ai montré que d'un côté d'ailleurs. On descend, on remonte, on fait une fois la jambe droite. Et bien sûr, la fois d'après, on fait une fois la jambe gauche. Ok, on va partir sur trois fois 10. On peut le faire une fois debout, une fois avec la chaise. On peut essayer de différentes manières. Soit on descend, et quand on monte le genou, on se tient à la chaise, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Soit on le fait. Avec la chaise et on remonte, soit on le fait vraiment tout simple et on lève un tout petit peu. On est parti! Allez, 1, 2, 3, 4, on ne descend pas plus bas que, que ce qu'on peut, 5, ou même 6 d'ailleurs, 7, 8, On est coincé pour remonter. Allez, je vous fais avec la chaise. Je vous montre que moi aussi. Je ne fais pas tous les exercices à fond, à fond, à chaque fois non plus. Ça ne sert à rien. Vous êtes prêts On est reparti. Un, deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9 et 10. Okay, J'espère que ça va. Moi, ça commence à y aller, je commence à avoir chaud. On enchaîne les 10 suivants et puis après, on pourra boire un coup. Cette fois, je le fais en la chaise. Comme ça, j'aurai fait toutes les thématiques, toutes les, tous les levels du, de l'exercice. On est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Super. Allez, on peut boire un coup. Et buvez bien un coup cette fois, reprenez votre respiration parce qu'après, on va chaîner les trois derniers exercices. Et avant de les enchaîner, je vais lire les réactions qu'il peut y avoir dans le chat. N'hésitez pas à partager avec nous. Je voulais savoir si vous saviez, vous, comment on appelle les ascenseurs au Japon. Petite blague du lundi matin. Et au Japon, on fait comme en France, on appuie sur le bouton pour appeler l'ascenseur. <rire> ok, alors je vois que Régine est en train d'écrire, je la laisse écrire, et puis on enchaînera les trois exercices. Les tiennes sont mieux Je ne sais pas, et personne ne nous dit rien sur le chat, alors... Euh... <rire> le but est de rigoler, hein <rire> Ok. Ah, Monique aussi est en train d'écrire, allez-y. Allez et après, on enchaîne. Le but, c'est d'être un peu léger, c'est lundi, pour mettre en forme dans la semaine. Pas mal, Régine. Un chiot qui demande à son père, « Dis-moi, papa, mon vrai nom, c'est assis ou couché ?» Oui, c'est vrai, Moni. Vous avez raison. Alors, du coup, on repart pour les mouvements. On va enchaîner une fois dix les trois exercices qu'on vient de faire. Donc, je vous les refais. On avait celui où on ramasse devant. Ça fait un et deux. Celui où on va sur le côté. Trois. Et 4. Et celui où on s'assied. Et on remonte. Et on le fait deux fois parce qu'on a les deux jambes. OK, là ça fait 1. OK, tu mets ça dans le chat. <rire> OK, on est parti pour 10 du coup. Là, ça va augmenter un petit peu le cardio. Alors, bien sûr, vous pouvez comme tout à l'heure le faire avec la chaise. Il n'y a pas de souci. On est parti, on commence par devant. Sur les côtés. Où on revient à chaque fois en guérant les et les abdos. Et le debout voici d'un côté et de l'autre. Ça fait un. Et là, ça fait deux. Et là, ça fait trois. Et on est à quatre. À la moitié, je frappe ceux qui font sur la chaise. Et on est à 5, et là j'accompagne ceux qui le font aussi sur la chaise, il n'y a pas de raison. Et on est à 6 On est à 8, on tient bon. Si jamais vous pensez que c'est trop dur, vous pouvez arrêter, n'hésitez hein, pas. Le but n'est pas de se faire mal. On est à 9, on tient bon, il n'y en a plus qu'un. On se redresse à chaque fois, on n'oublie pas. Hein. Et de 10. Ok, super. Allez, n'hésitez pas à boire un coup, là, après celui-là, on peut. Elle est pas mal, celle-là, Julien. Donc, avez-vous entendu parler de l'astronaute claustrophobe Il avait juste besoin d'un peu d'espace. C'est spécial spéciale dédicace à Thomas Pesquet, je pense, en ce moment. Okay, alors on a beaucoup travaillé le haut du corps, mais quand on, quand on rigole, parce que je dis il y a plus de 400 muscles qui entrent, qui entrent en, en jeu, on va travailler aussi un petit peu le bas du corps, histoire d'avoir vraiment tout travaillé. Je vais vous proposer, vu qu'il reste deux exercices encore, et, euh, et puis quelques étirements à la fin où on pourra encore donner quelques blagues. Alors sur cet exercice qui se fait avec ou le mur ou euh, une chaise, encore une fois. Celui-là, on en a vraiment besoin, je vous le montre. C'est le coup de pied de l'âne. C'est le, le donkey kick, comme on dit. Il est assez rigolo. Euh, je vais le proposer de façon simple, parce que je ne vous ai pas à l'écran. Celui-là, donc on se tient soit à la chaise, soit à un mur, c'est possible aussi. On monte la jambe et on donne un coup de pied en arrière tout doucement. On ne on on, on jette pas sa main, hein. le but c'est pas d'envoyer boulet en derrière très fort, parce que là on se fait mal à l'anche. La hein on monte devant et on en derrière. On monte devant et on en derrière, donc soit avec le mur, soit avec la chaise. On va le faire deux fois 16. Alors Thérèse. Une maman kangourou dit à son mari, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. À chaque fois que, je les, en... que les enfants jouent à l'intérieur, j'ai des erreurs d'estomac. Pauvre maman kangourou. Ça me fait beaucoup rire, ce, ce genre de mots. Allez, on est parti pour les exercices. Le bout de l'âme, le don de a... Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 7. On relâche doucement. On peut le faire au bord d'une table, hein, j'ai oublié de dire, mais n'importe quoi sur ce que vous pouvez vous tenir. Allez, on est reparti pour 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On relâche. Celui-là n'est pas trop cardio, ça permet même un peu de, de récupérer par rapport à l'autre. Et le deuxième petit exercice que je vais vous proposer aussi, on va le faire travailler les mollets et on va faire circuler le sang aussi, remonter le sang parce qu'il y a des petits coussinets où le sang il circule en dessous des talons. Alors c'est pareil. Globalement, même moi je le fais avec la chaise. Je vais vous demander. De vous grandir sur la pointe des pieds. Comme si on voulait aller toucher le plafond. On peut le faire comme ça, mais de se grandir à fond sur la pointe des pieds. Et après, de se mettre sur les talons. Sans trop sortir les fesses. Si on sort les fesses, c'est trop facile. On essaye de juste, voilà, décoller les pointes. Faire revenir les pointes vers soi. Et de serrer les fesses. Vous allez le sentir. Ça travaille. Ce que je vous propose, c'est deux fois, c'est deux fois dix. Si vous sentez que ça tire trop, soit vous remontez moins, soit vous arrêtez à 7 ou à 8. Alors on est parti, je mets le profil sur la pointe. On se grandit, on reste une ou deux secondes et on descend, on se met sur les talons, en serrant les fesses. Plus on serre les fesses, plus ça tire. On se grandit, on se met sur les talons, on serre les fesses. On est à 3, on est à 2. Là, on est à 3. On peut aller chercher avec les deux mains si on le sent bien. Mais après, de toute façon, c'est difficile sur les talons. 4. 5. 6. 7. Là, normalement, ça commence à chauffer. Si vous avez mal, vous pouvez arrêter. 8. 8. 9. Et un dernier. Et 10. Là, normalement, ça a bien chauffé dans les mollets. OK, on peut relâcher. Il n'est pas très cardio, mais il fait travailler. OK, on est reparti. Ça va, les mollets Qui y a un petit message. Personne. Benjamin est en train d'écrire, il va dire que lui, il sent rien. <rire> ok, on est reparti, du coup. Allez, on est parti sur les pointes. On monte, on va toucher le plafond. Et on se met sur les talons. Ça fait un. Pointe. Talon, ça fait deux. Pointe. Talon. On est à trois, on serre bien les fesses, hein. Pointe, talon, sur les fesses, ça fait 4. Pointe, talon, ça fait 5. Pointe et talon, ça fait 6. Pointe et talon, ça fait 7. Si ça chauffe trop, vous pouvez commencer à arrêter. On essaie d'aller jusqu'au bout quand même. Pointe, talon, ça fait 8. Pointe. Ça fait 9 et pour le dernier. Pointe. Et talons. Et ça fait 10. Allez, on boit un coup, on fait une petite intermède blague. Et après, je vous fais quelques petits étirements pour la fin de la séance. D'ailleurs, j'ai une question hyper hyper intéressante. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier à Paris, entre 19h et 20h je vous laisse réfléchir pour celle-là. Ah, c'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. Il y en a une qui se fait écraser et l'autre dit purée. J'ai la même avec des tomates. Ma, ma, ma fille de 8 ans me l'a dit hier. Je dis « Ah oh non, je ne peux pas raconter ça ». Donc, c'est deux tomates qui traversent la route. Il y en a une qui se fait écraser et l'autre, elle dit « Tu viens, ketchup ?» Voilà. <rire> Je suis sûre que vos petits-enfants peuvent vous raconter des blagues comme ça. Il y avait la blague du nombril. Est-ce que tu connais la blague du nombril Et comme personne ne la connaît, vous dites non. Et ma fille, elle répond, bril, et ça la fait mourir de rire. Et elle me l'a fait dix fois par jour. <rire> Allez, buvez un coup. Ah, j'en ai une autre. Est-ce que vous savez « Qui étaient les parents de l'homme invisible ?» Les parents de l'homme invisible étaient des transparents. Il faut le petit... Allez, je vous propose quelques... quelques étirements. Ça fait rire, Benjamin, je suis contente. OK, quelques petits étirements pour les, les quelques minutes qui restent. On va en faire pour la tête, les épaules un petit peu les muscles intercostaux et puis les jambes comme on a travaillé à la fin. Donc, je vous en proposais quatre. Il y en a beaucoup plus qui pourraient être proposés. Ah, je fais vous rires Monique aussi. Euh, c'est des étirements qu'on peut faire sur la chaise. N'hésitez hein, pas. Vous pouvez les faire debout aussi. Le premier, avec la tête. On va pencher la tête d'un côté. On va mettre le bras opposé vers le sol et c'est comme si on allait vouloir pousser le sol et on garde les épaules droites et on penche la tête. Et plus on penche la tête et plus on, penche, on, on pousse le sol, plus ça va tirer dans les cervicales et les épaules. Et même un petit peu dans le bras. On le maintient 10 secondes. 1, 2. Et c'est vous qui donnez l'intensité hein, avec la force que vous mettez pour pousser et pour tirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche tout doucement à 10. Ok, on le fait de l'autre côté, on penche la tête, on pousse vers le sol et on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu, on va pouvoir le refaire. On est reparti pour 10 secondes. 1. 2, 3. Plus vous poussez, plus ça tire. Hein, jusque dans le bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On le sent 6, 7, 8, 9, et 10. OK. Tout à l'heure, on a quand même bien travaillé au niveau des épaules. Celui que je vais vous proposer, normalement celui-là, tout le monde le connaît. Il, est, il a dégénération. On va poser sa main sur l'épaule. Et on va la faire glisser dans le dos en poussant avec l'autre main. Donc, on pose sa main sur l'épaule. On vient avec l'autre main, on pousse. Et là, ça glisse derrière. Et on compte jusqu'à 10. Plus on pousse, plus ça tire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient le faire avec l'autre bras. Donc on, peut, on part de là et on vient coucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu, on va le refaire. 1, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Le bras un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On va prendre la chaise, par exemple, le faire debout ou assis. Celui-là est plus efficace avec la chaise et elle va nous aider, la chaise. un petit peu étirer toute la zone abdominale et puis les dorsaux aussi. On se met simplement assis. Ça peut être fait sur un canapé aussi, mais c'est moins confortable. Et on va aller chercher loin, derrière. Et là, c'est là que la chaise peut nous aider. Si on attrape le bord de la chaise, ça nous permet de tirer un petit peu plus. Un, deux, trois, quatre. 5 6 7 8 9 10 et on le fait de l'autre côté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on peut le faire aussi en allant chercher là on se laissant descendre, on se laisse juste tendre doucement avec le poids du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on le fait aussi de l'autre côté. 1, juste le poids du corps suffit, on s'attire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Et pour finir, comme on a travaillé aussi au niveau des mollets, je me recule un petit peu. Cet exercice qu'on a fait debout, on va pouvoir le faire pour les étirements. En étant assis, on va juste faire revenir ses poils de pied le plus vers soi. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Là, c'est pareil. Plus vous, vous ramenez, plus il y a de l'intensité, plus, plus ça tire. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les 10 secondes après on fait partir les pointes le plus loin possible. On va pas On fait partir les pointes le plus loin possible. On peut presque les toucher par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on refait 10 secondes comme ça. Les pointes viennent vers soi. Pareil, ça donne. Plus on tire vers soi, plus ça donne l'intensité. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et les dix dernières secondes on pousse les pointes le plus loin possible de 3 4 5 6 7 8 9 et 10 Ok, super, c'était les, les petits étirements, c'est des choses que vous pouvez refaire dans la journée, il ne faut pas hésiter, si vous sentez qu'on a bien travaillé, il faut, il faut pouvoir le refaire dans la journée, n'hésitez pas aussi sur la vidéothèque, à aller chercher dans les séances que vous aimez bien, vous prenez la petite, euh, la petite euh, période de fin où il y a les étirements et refaire des étirements. Alors, tout l'heure j'ai fait une petite blague, est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier entre 19h et 20h à Paris il s'est juste passé une heure comme aujourd'hui et là c'était une heure avec, avec de la bonne humeur, c'était ma petite blague de fin je l'aimais bien celle-là pour conclure je la trouvais sympa n'hésitez pas si vous en avez encore à mettre Benjamin moi j'en ai mis une dernière hein. en plus c'est un, un exercice de prononciation en plus. <rire> alors pourquoi appelle-t-on un chien magique Le un Labracadabrador je vais garder pour mes enfants. Je pense qu'ils feront Bon, ben merci Maude. Euh, merci à, à vous euh, d'avoir participé à la, à la séance. Vous êtes resté euh, jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Enfin, on espère avec Maude que ça vous a plu. Euh, Dites-nous si vous avez eu des, des soucis techniques aussi. Euh, ça nous permet d'avoir des retours parce que. Bon, on a l'impression que ça s'est bien passé, mais euh, n'hésitez pas à nous dire euh, si vous avez eu quand même quelques coupures de son ou de vidéo. Euh, on essaye de toujours améliorer, le, améliorer les choses, hein, parce que je sais que c'est pas drôle pour vous quand ça coupe. Thérèse, aucun souci. Donc ça, c'est plutôt chouette. Françoise j'ai bien aimé cette séance, mais il me faudra trouver des blagues. Alors, on vous avait pas prévenu à l'avance, donc c'est sûr que c'était pas facile. Ah oui, euh... Sous-entendu, hein, dans la phrase, comme quoi j'avais beaucoup d'humour, donc. Euh... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on on, on on leur avait pas dit d'en préparer. Moi, j'avais mes j'avais mes sources. Hein, c'était un peu facile parce que sinon, j'aurais pas trouvé tout ça. Euh, mais bon, j'ai rigolé de mon côté aussi, euh, parce que j'en ai vu passer plein de blagues, j'ai dû faire des choix, mais ça, voilà, bon, ça permet de, de pratiquer un peu autrement. Euh, Régine, ça a bien fonctionné, son et vidéo, parfait. Muriel, tout allait bien. Monique, super, Maude, merci, très pro, pédagogue, bah, tu vois, ça fait plaisir. Ouais, Belle bien. séance, merci Maud. Euh... Merci à vous hein, d'avoir participé, surtout. Ouais, surtout là, on a les irréductibles hein, parce qu'après tous les problèmes qu'on a eu les, les 15 derniers jours, euh, il faut être motivé pour, pour être resté. Donc euh, voilà, on s'excuse encore pour les, les deux dernières séances euh, et on, on essaye de trouver encore les, les, les bonnes solutions, mais on est, on est sur le, le bon chemin. Euh, écoutez, on vous dit donc à lundi prochain, euh, puisqu'on on continue ce rythme hein, d'une fois par semaine. Ce sera peut-être pas mode on va on va alterner aussi régulièrement on va voir euh, ce sera peut-être clément ou peut-être sophie euh, clément vous le connaissez pas encore euh, mais il travaille aussi avec nous euh, mm -hmm. et puis euh, on va essayer toujours de trouver des, des thématiques euh, qui vous font bouger mais qui vous font aussi euh, voilà passer un bon moment la, bonne pas, de la semaine voilà on n'est pas là pour se, se faire mal on est là aussi pour passer un bon moment euh, j'espère vous... que le rythme ça a été c'était pas non plus trop dur on a commencé doucement, on a eu un petit pic quand on a fait les abdos, n'hésitez pas à le dire aussi hein. ça permet aussi qu'on puisse s'ajuster oui ouais, tout à fait ouais. c'est sûr que comme euh, on, ne, on ne vous voit pas c'est plus difficile de, de s'adapter donc euh, prenez ce temps là hein, vraiment pour nous dire aussi ce que, ce que vous avez pensé de la séance c'est comme ça qu'on qu peut euh, affiner euh, de semaine en semaine. Euh, Régine, euh, donc Françoise qui dit merci à Maud, pas de soucis techniques, sauf quand je tape les messages, c'est le son qui tremblote quelquefois. Hein, peut ah, peut-être, c'est possible aussi. Euh, Régine qui dit c'était très bien. Donc, euh, pour Régine, c'était adapté. Euh, bon, là, on a, des, on a des personnes qui sont quand même, euh, voilà, qui, sont, qui sont en <rire> forme... Euh, euh, bah C'est super. En tout cas, on est, on est content d'avoir débuté cette semaine-là avec vous et de vous avoir mis la pêche par ce, ce beau soleil. Normalement, presque partout en France. Ouais. Donc, on vous dit, euh, on vous dit à lundi prochain. Euh, et puis, on vous souhaite euh, bah, une, une belle semaine. Et merci beaucoup encore. Un bon appétit. C'est l'heure d'aller manger. D'ailleurs, je vais aller me faire des, je vais aller me faire un, un burger. Ouais. Non, je... parce que c le steak haché. Voilà, tout bon, on <rire> plus. Euh, bon, quand, allez, quand je serai oui. en live, je, les, les premiers qui auront testé ma séance du sport et du rire, euh, je vous inviterai. Bon, si Maud monte sur scène, on vous, on vous prévient. Hein, non, une on n'hésitera pas, on vous préviendra. Euh, allez, à très bientôt. Bon, bon bien, lundi, ça. belle semaine. Bonne Au semaine. Revoir. Au revoir.